une vidéo avec Vyond Vyond est un outil d'animation vidéo en ligne accessible sur l'info nuagique. Ce court tutoriel vous présentera les étapes de base pour créer votre propre vidéo animée avec Vyond. Rendez-vous d'abord dans le site www.vyond.com, puis cliquez sur Free Trial. Vous devrez vous créer un compte à l'aide de votre adresse courriel ou vous connecter par l'entremise de Google ou Office 365. Une fois remplis les champs nécessaires, cliquez sur « Sign up for a free trial ». Pour commencer votre première vidéo, cliquez sur « Make a video ». Jetons maintenant un coup d'œil aux fonctions principales de Vyond. Ajoutez une scène en cliquant sur le bouton « Plus » sur la ligne du temps. Vous pouvez choisir un des gabarits de Vyond, continuer la scène précédente ou ajouter une scène vide. Ajoutez des personnages, des objets, des graphiques, du texte, des sons, ou plus encore, à votre vidéo en consultant les options sur le côté gauche de la barre d'outils en haut de l'écran. Modifiez les composantes de votre vidéo en consultant les options à la droite de la barre d'outils en haut de l'écran. Vous pouvez modifier les couleurs, ajouter des mouvements, des arrière-plans, des transitions etc. Lorsque votre vidéo vous satisfait, cliquez sur Preview pour avoir un aperçu du résultat final. Avant d'exporter la vidéo, explorons en détail quelques-unes des fonctions de Vyond. Vous pouvez ajouter des personnages à votre vidéo en cliquant sur Character. Pour en ajouter un, cliquez simplement sur celui que vous voulez, ou glissez déposez-le à l'endroit voulu dans la vidéo. Une fois un personnage inséré, vous pouvez y ajouter des animations, comme des actions, des expressions faciales et du dialogue. Vous pouvez aussi contrôler les transitions des éléments de votre vidéo. Pour ajouter des objets à votre vidéo, cliquez sur Prop. Naviguez les nombreuses catégories d'objets de viande pour trouver ceux qui conviennent le mieux à votre animation, ou recherchez un objet spécifique. Pour ajouter des tableaux à votre vidéo, cliquez sur « Charts ». Ajoutez vos données et modifiez les paramètres du tableau avec le menu à la droite de la barre d'outils, en haut de l'écran. Pour ajouter du texte à votre vidéo, cliquez sur « Texte ». Vous pouvez ajouter autant de texte que vous le voulez. Pour ajouter de la musique à votre bibliothèque, cliquez sur « Audio ». Vous pouvez ajouter vos propres fichiers de musique ou enregistrement de voix off. Sinon, vous pouvez choisir les effets sonores et les pièces de musique à partir de la bibliothèque audio de Vyond. Tout en haut de la page, vous pouvez donner un titre à votre vidéo, modifier ce dernier, annuler ou refaire les actions, copier-coller, monter, effacer ou supprimer les éléments et accéder aux paramètres de la vidéo comme le volume et l'intensité des transitions. Il peut aussi être utile d'enregistrer votre vidéo au fur et à mesure que vous y travaillez. Lorsque votre vidéo vous satisfait, assurez-vous de regarder un aperçu de votre produit final, téléchargez-le et partagez ensuite votre chef d'œuvre.